Oui, un état des lieux, des inégalités de genre dans l'Union européenne est essentiel, car ces inégalités sont encore très nombreuses et insupportables. Une femme gagne en moyenne 14% de moins par heure qu'un homme dans l'Union européenne. Le temps partiel est essentiellement féminin, les retraites des femmes sont dérisoires, beaucoup vivent dans une immense précarité, et celles qui sont issues de minorités, celles qui sont handicapées, celles qui sont migrantes, vivent des situations encore pires. Quand y aura-t-il un chemin clair et défini pour aller en justice partout dans l'Union européenne, quand pour le même emploi, une femme gagne moins qu'un homme Quand y aura-t-il des politiques publiques et des budgets publics, pensés pour les femmes aussi, et pas simplement pour aider massivement, principalement, les métiers masculins du côté des droits sexuels et reproductifs, six États membres refusent encore de ratifier la Convention d'Istanbul. Quand y aura-t-il un droit effectif à la con contraception partout dans l'Union européenne, facile d'accès et gratuit Quand y aura-t-il une éducation sexuelle digne de ce nom Quand est-ce que Malte suivra le chemin de l'Irlande et fera sa révolution euh, culturelle comme l'Irlande Quand est-ce qu'il y aura une personnalité politique de Malte qui osera dire que l'avortement doit être possible sur cette île, comme dans le reste de l'Union européenne Du côté de la représentation, la part des femmes dans les Parlement nationaux est passé de 24% en 2010 à 32% en 2020, 32% seulement, et dans la culture, et dans l'économie. Et pourquoi partout, les grands résistants, les grands explorateurs, les grands scientifiques, sont-ils toujours des hommes Pourquoi les femmes ont-elles été systématiquement effacées des livres d'histoire Quand est-ce qu'une petite fille va apprendre à l'école, va voir dans les rues, qu'il existe des modèles féminins, que des femmes ont tout osé et tout réussi, partout dans l'histoire et partout dans le monde